What's up, genre de l'internaute, j'espère que vous avez tout ce que vous Personne, parce que je n'ai pas d'amis. Ça fait 30 jours que je suis banni sur un pixel et je viens tout juste de me connecter, les amis. Et j'ai été skill wipe, sa mère la pute. Je suis farming 16, 25, combat 19, foraging 6, fishing 15, enchanting 0, euh, alchimie 0, donjon 0, vraiment cool ça. Timing 20, social 14, runescape 0 et euh, truc carafes comme ça. Et euh, voilà, c'est vraiment super ça les gars, j'adore sa mère la pute, euh, c'est vraiment sympathique, mais c'est pas grave parce qu'on a quelques millions à récupérer, ça fait 30 jours et plus que certains millions n'ont pas été récupérés, il euh, y en a que Nathan il a récupéré, donc c'est pour ça que j'ai quelques niveaux, quand je me suis co, comme on peut voir, j'ai gagné plein de trucs. 85 000 de fishing et tout. Là, j'ai été voté. J'ai regard... acheté les nouveaux skins que j'avais pas pu acheter. Mais on va récupérer les millions les amis. Donc, vous êtes prêts. On en a ici à récupérer. Donc, on a deux le Flow. Euh, ça, c'est parce qu'il les a récupérés sûrement. On a trois melons ici. Ah, on est passé farming haut. Euh... Oh. Voilà, super. Euh, je vais mettre par exemple pour les farming. Je vais mettre le. Il où, le... le petit truc Ah, ici. Donc, on va mettre ça pour le farming, les gars. Parce qu'on veut avoir le plus d'XP possible. Parfait, parfait, parfait. Et là, on va changer pour un pet de minage. Bon, on s'en fout un peu. On va remettre celui-là pour le diamant. Superbe. Ok. Ensuite, on a un pet de combat ici. Euh... Il a quoi lui dans celui-là C'est quoi qui Ouh, il y a un bloc de diamant déjà. Ça merde la pute. Pourquoi il m'attaque C'est pas des mecs de type très aimable ça. Hein euh, Vas-y, on va tout récupérer. Donc super, ça c'est tout récupéré. Je sais pas combien de on a gagné. Mais euh, c'est déjà récupéré. En haut il y a des araignées aussi, j'ai vu. On va aller voir euh, pour les araignées. C'est comment qu'on va y aller aux araignées. Ah. Euh... <rire> c'est un peu bizarre là. Hein. Vas-y, on va casser un bloc comme ça les gars. C'est Nathan, il a fait de la merde, on hein, faut croire. Hop là. Voilà. Et on va récupérer euh, tout ça. Super, il a même pas mis de diamond spreading ici, le petit con de merde. Ok, alors on va euh, descendre ici. Hop là. On va descendre là. On va aller voir pour le fishing mignon. On va juste remettre ça quand même. Hein. On est un peu con mais. Pas à ce point quand même, il faut quand même remettre ça. Oups. Bon bon, pas, Je m'en occuperai plus tard les gars. De toute façon, je peux pas utiliser quasiment aucun de mes items. C'est vraiment chier. Niveau de fishing. Oh, il y a quelques petits trucs, let's go Oups J'aurais peut-être dû prendre un pet de fiche euh, Ouais, c'est pas grave Le, le U.I.T. c'est un pet de fiches. Let's go, c'est parti On a un cookie de trucs, ça c'est cool Maintenant, on a quoi d'autre à récupérer les gars Oh là là là, là. il y en a tellement de trucs en vrai euh, Je me souviens même plus souvent où toutes les minions Euh, mignons Ah Il m'a mis un des minions d'arbre de, Il est trop sympa, on attend, vraiment Ok, le quartz. Euh, les quartz, on s'en fout. Ça été récupéré par Nathan. Ensuite, la neige. Ok, la neige. Ouh, la neige, ça mère, les gars. Oh, ça mère, la pute, les gars. Vous avez vu toute la neige qu'on a Vous avez vu ça ou pas Oh là là là là. On va s'en faire de l'XP, les gars, là. Oh là là là là. Ça, ça va faire pas mal de thunes aussi. Attendez, je vais mettre la thune là. Euh, ici. Oh là là, attendez, on va vendre tout, toute, toute la neige, on va voir vraiment combien qu'on a de neige. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de diamants, ou peut-être que... Ah ouais, c'est vrai, ça va dans le sac, les diamants. Oh là là, les gars, what the fuck, qu'est-ce qui se passe On a encore pas niveau 25, niveau 26 de minage. nice Oh là là, ça va être chaud de farmer tous les skills, surtout le, l'alchimie, tout ça là. Oh là là, j'ai tellement pas hâte. Ça va me coûter tellement cher les gars. Euh, on a fait celui-là ou pas? Ouais. Ok, ici maintenant. Super. Et ici maintenant. Super. Ici. On va voir comment ça nous donne, hein. Vraiment. Je suis vraiment intéressé de voir combien ça va nous donner. Après presque un mois d'AFK. Niveau de diamant enchanté surtout. C'est ça qui va nous payer surtout beaucoup. La neige déjà on est déjà rendu à 2 millions kelt là, qui est pas mal du tout. Ok. Ah, lui là on n'a pas de tout mettre. Ok, let's go. On est rendu maintenant à 3,6 millions. What the fuck, les gars. Je savais pas que c'était aussi rentable. Bah, rentable. En soit, est-ce que c'est vraiment rentable Parce que bon, j'étais banni quoi. J'ai rien pu faire pendant un mois. Mais bon, détail, détail. Ensuite, ensuite, je vais voir avec une attente. Peut-être que j'ai oublié. Wow, tout le bois en chante, les gars. Euh, on n'a pas un pet de foraging ici. Um, Qu'est-ce que j'ai comme pet de foraging Il a pas une girafe ou une connerie comme ça slot, voilà. Oslot. Wow, on est passé de plein de niveaux de foraging, les gars. Ça, c'était plutôt incroyable. Hein? Et le boy, il est parti tout dans notre sac. Et les autres trucs, c'était récolté. Ok, parfait. Bon, on a l'air d'avoir tout récolté les minions. Je vais quand même euh, voir avec Nathan si j'en ai oublié quelques-uns. Parce que je sais pas où ce qu'il les a mis. Ok, ok, nice, nice, nice, nice, nice Euh, ok, ben, let's go les gars Je vous reprends de... lorsque j'ai parlé avec Nathan Et vu qu'est-ce qu'on va faire ou pas euh, niveau de mon sac Euh, on en a pour 12 millions dans le sac Ça, Presti Qu'est-ce qu'on a dans notre sac qui vaut cher, que sa mère, qu'on pourrait bien Euh, ça Ok, ça c'était bon Ça, non, pas assez Le fer, non Le cobble non plus Là le, min... Là, le sac ici, ouh Tous les diamants, ça va faire des blocs de sa mère, ça Okay. <rire> ok les gars, on a passé de quelques niveaux de carpenterie, est-ce que je peux vous entendre Ok ok, euh, je fais un bloc les gars pour faire du diamant refine après en hein, passage, si vous n'avez pas vu euh, Quoi là qu'on avait On avait du enchanting truc, ça Ouh on a pas mal de patates aussi Vas-y on va faire des patates euh, comme ça Ça c'était, euh, j'avais juste dans mon sac avant les gars hein, je crois On en a pour deux, presque 3 stacks de patates, ok nice on en a sûrement un sac normal, euh, comme ça, transformé. Donc, on va pouvoir voir ensuite combien ça vaut tous nos trucs. On a du blé aussi. On a des melons aussi. Non, les melons, pas assez. Vas-y, on va voir on, combien ça nous donne tout ça. On est déjà à 4,4 millions avec toutes les millions. Donc, on va voir le diamant, ça vaut combien. Et aussi, combien vaut euh, les poissons et tout. Parce que je sais que les poissons, il y en a certains qui vaut quand même pas, pas mal cher sa mère, les gars. Euh, donc, ok. Euh, oups, pas ça, ça que je voulais faire euh, Poisson, disons si regarde maintenant On en a pour 3 millions, c'est quoi qui vaut cher surtout euh, On a le Pufferfish Enchanté de Pufferfish qui vaut quand même cher 100 000 700 000 Les Rotten Flèches Enchant Ça les Rotten Flèches Enchant, je pense qu'on va faire une offre En fait, ouais On n'a pas le choix de faire une offre, je crois que sinon ça sera trop euh, On va perdre trop d'argent Combat, c'est lequel combat Combat, Enchanté de Combat, il y en a un qui est bizarre Bugué là je crois Enchanté de combat, voilà, 900, c'est bon. Il y a des Spider Eyes aussi, des enchantés de fil. Donc, c'était 700 000 si on les vendait rapidement, et si on les vend direct, bon, quelques thunes en plus, pourquoi pas. On va, voir, on va faire la même chose pour le, les fils enchantés et les œufs d'araignée. Parfait. Donc, les fils enchantés, on en a pour 800 000, mais si ici, si, 836 000, bon, quelques coins en plus, toujours, ça fait toujours plaisir. 1,60 et 1,80. Parfait ici. Euh, même chose pour les diamants. Euh, les diamants, ça vaut 4 millions. Et 4 millions, ça, les diamants, par exemple, je vais garder. Mais on va rajouter 4 millions à notre total quand même. 175 000, 179 000. Et si on les vend ici, c'est 179 200. Ça revient au même. Parfait. Euh, pour les blocs de diamants, on va se rajouter 4 millions de la banque. Donc, euh, juste pour pouvoir calculer, c'était 4 millions, je crois. Donc, euh, juste pour être sûr, c'est quoi 4, bon, 4 millions, 100 000, on s'en fout des 100 000 en plus. Le cookie de fish ça vaut combien, ça 500 000 OK, 500 000, un de plus, nickel. Euh, ensuite, niveau des melons, euh, 27 000, 30 000. Mais si je les vends ici, ça me fait 27 000. Donc, ouais, on va les vendre euh, à l'HDV. Parfait, ici comme ça, superbe. Euh, les patates, euh, pas vraiment besoin de les vendre vu que ce n'était pas des trucs d'AFK de mignon. Euh, quoi d'autre, si on vend notre sac On a quoi d'autre dans le sac On a encore pour 1 million on a de l'enchant. Ah oh ouais, le bois, le bois, le bois. Le bois, les gars, j'allais oublier presque le bois. Enchanting foraging, il ressemble aux autres. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais le bois, ça nous donne 730 000. Mais 745 si on vend ici. Donc parfait, on vend tout ça, les gars. Euh, pour les blocs d'enchant, je vais les mettre euh, ici. Voilà, parfait. Et ensuite, euh, je vais vendre le sac. Donc on va tout mettre dans le mining sac. Parce que les restes, ça vient tout des minions quasiment. Sauf les patates. Donc voilà, stache ça. On va vendre ça. 800 000, c'est parti. On a tout vendu. On en a pour 9 millions. J'attends toutes les offres se vendent. Et je vous reprends. Et on aura vu un total de combien d'argent on aura. Il y a déjà quelques trucs qui se sont vendus. Les fils se sont vendus déjà. La rotten flesh. Et quelques bois. Et je vous reprends quand c'est prêt, les gars. A tout de suite. Oh my god, les gars. Oh non, non, non, non, non, non. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai passé alchimie 50, sa mère, la reine des puts J'ai tout rec et tout. Sauf que le problème, c'est que mon micro n'était pas activé, les gars. Donc, euh, yes, super euh, ouais, ça fait un peu chier quoi <rire> euh, Ok, bon euh, Donc là depuis la dernière fois Donc ça fait quand même une semaine de ça J'ai passé à Chimie 50, je suis enchanté 40 maintenant Donc on, peut, on, est, re on est retour les gars On est fishing 20 hein, Donc on va bientôt pouvoir pêcher des nouveaux trucs là Il y a des trucs aussi intéressants Il y a des trucs dans la lave là Des lava blaze, des trucs comme ça là Qu'on va pouvoir commencer à pêcher vu qu'on est niveau 20 Donc ça c'est intéressant Après il y a des mobs qu'on n'a on pas encore débloqué euh, aussi, les autres trucs qui étaient intéressants, bon, le minage, je, je suis en train de remonter, quoi, mais bon, c'est sûr que c'est un peu plus difficile, comme on peut voir, je suis rendu à 800 4000 euh, euh, trucs cassés, gros, quoi, c'est incroyable. Euh, donc, ouais, on est bientôt passé 36, là. Farming, j'ai pas touché du tout, à part les minions, donc ça, j'ai pas touché. Euh, carpenterie 20, bon, pas grand-chose qu'on peut faire là-dessus. Il euh, y a juste un truc qui est peut-être intéressant, c'est ça, euh, le brewing plus... Je sais pas si c'est un alambic mieux ou quoi, on verra. Social 14, nice! On est rendu social 14, ça c'est cool. Euh, timing 28, bon, comme d'hab, ça sent l'évaluant des pets. Et je suis maintenant catacombe 18. J'ai monté un petit peu, les gars. Oh, je suis trop fier là. Faut que je continue à travailler sur les donjons euh, et aussi mon combat qui est que 24. Donc euh, là, ça fait un peu chier vu qu'il y avait Astrox. Euh, attends. Ah non, là c'est Foxy qui a été élu aujourd'hui, mais euh, ouais, il avait euh, Astrox qui était là, qui était intéressant parce que Astrox euh, donnait le plus d'XP de Slayer, bah ça coûtait moins cher de lancer les Slayers et tout, mais le problème c'est qu'il y a eu la mise à jour euh, avec ça, là, euh, les nouvelles mines, des Cristal Holo depuis, et donc j'ai pas trop euh, fait grand chose avec, je vais vous mentir, euh, j'ai juste surtout joué dans les mines. Donc, c'est ce qu'on va faire. Euh, on va aller au Dwarf Mine et on va aller miner tout ça pour passer le niveau minage. Sur ça, j'espère que vous êtes contents qu'on est de retour sur Epixel. Les gars, on va faire masse de vidéos sur Epixel, du moins le plus que je peux. Je vais essayer de vous faire un petit tutoriel aussi, comment compléter chacune euh, des, euh, des quêtes pour le, le truc là, euh, comment ça s'appelle Pour le cristal holo, comment avoir chacun des cristals, etc. Donc, ça sera sûrement ma prochaine vidéo. Et aussi sinon qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire Bah je pense que c'est tout J'espère que la vidéo vous a fait plaisir Si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos C'était Icons, ciao ciao